C'est Winman, content de vous voir euh, aujourd'hui. On va regarder l'évolution euh, de ma grow de ma culture de cannabis, mais avant tout, on va s'allumer un joint. graciosité de Nico, Nico qui m'a envoyé un petit cadeau euh, du Orange Gelato 4A. Donc, euh, un petit message ici, mon cher Winman. Euh, depuis le début, je te suis sur ta chaîne et je trouve vraiment drôle. Tu me fais souvent rire quand le pote y est mauvais. Ta réaction vaut 1000$. Je t'envoie un petit gramme de bon cannabis. Que je pense que Winman appréciera ce petit orange gelato 4A craft. La dernière phrase, c'est très bon. Je l'ai eu à 151$ dollars l'once. À place de 275. C'est justement là, <rire> si le gars est pas capable de le vendre à 275, <coughs> puis qu'il le vend à 151 parce que là il perd des terpènes, il perd de la qualité, peut-être qu'au départ 275 c'était trop élevé. Hein, on sait que le pink couche de San Rafael c'est 30,50$ le 3,5$, donc euh, x8 là. 200, euh, 244, ça? 244 dollars pour un once de pinko, je rappelle. Donc, quand on voit en haut de 244, faut vraiment que ce soit du 4a là. vraiment, vraiment. Orange Gelato, j'ai fait des recherches euh, sur les flics j'ai pas été capable de le trouver. On a trouvé le Gelato, Gelato 33, Gelato 41. Euh, ensuite de ça, des oranges, de toutes sortes de choses, mais pas orange gelato. Si on va sur Google, j'ai trouvé le orange gelato à vendre sur des sites euh, qui ne sont pas légaux au Québec. Hein. On sait très bien qu'au Québec, c'est seulement le SQDC qui est légal. Donc, merci Nico pour ce orange gelato. Quand on regarde là, sur Internet, l'Orange Gelato est vraiment à différents prix. Euh, écoute, Nico, j'ai fumé déjà un joint de ce Orange Gelato. C'est mon deuxième, mon dernier. Un gros merci. Euh, C'est pas mon préféré. Ça goûte l'orange un petit peu terreux, un petit peu même épicé à la fin. C'est pas du 4A. Euh, du 4A, vraiment, c'est du Broken Coast. Avec du Broken Coast, c'est garanti, on sait à quoi s'attendre, c'est vraiment euh, incroyable comme cannabis. Euh, ce cannabis-là, euh, Nico, c'était. Euh, c'est un, un cannabis très bien, très bien, mais je te le dis, c'est pas du 4A. Euh, J'ai reçu euh, du cannabis euh, d'un site internet. Euh, Écrivez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'hésite avant de faire la vidéo. Le cannabis n'est pas à la hauteur. Euh, le site internet, qu'il soit connu ou pas connu, je m'en fous. Euh, il m'a envoyé un, un échantillon de 3A, un échantillon de 4A. Euh, écoutez, le 3A, là, c est, c est, c est, c est, ça la cote rien la SQDC. Donc, ce n'est pas vraiment euh, positif. Quel prix qu'ils vendent ça, j'ai aucune idée. Euh, je considère ça du pot à 100 Si tu te demandes c'est quoi du pot à pièces c'est quoi, c'est du pot il euh, n'y a pas personne qui est prête à payer 140$ pour, tout simplement. Hein? Avec un goût. Euh, il y en a qui savent même pas c'est quoi un, un, du bon cannabis. Donc, c'est pour ça qu'ils disent du pot, c'est du pot. Euh, le pot il gèle. Hein? C'est gèle, C'est bon. Ouais, mais il y a différents, différents, buzz, hein? différents buzz dans le corps, dans la tête. Euh, tous les cannabis sont vraiment différents. C'est vraiment impressionnant quand même. Là. Euh, juste à faire quelques essais. Euh, c'est vraiment spectaculaire. Donc l'orange gelato ici, c'est quand même très bien, mais c'est vraiment pas du 4A. Euh, grosse question que je vais vous poser. Encore une fois, écrivez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. À quelle période, à quel jour précisément, on commence à calculer les journées de floraison? Hein? On sait qu'en euh, croissance, après la période de croissance, après la période là, de lumière, 16 heures, 16 heures allumées, 8 heures fermées. Ça, c'est en période de croissance. Quand on décide de tourner ça en floraison, de changer le cycle du temps de la lumière en 12-12, hein, 12 heures allumées, 12 heures fermées. Est-ce que c'est à partir de 12-12 qu'on calcule? Hé, hey, minute, je n'ai pas fini. j'ai pas fini de parler. Reviens, ne arri... va pas parler à tablone en arrière. Ouais, j'avais pas fini de parler, man. tu t'en vas chiolant en arrière. Il y a comme deux choix. Je n'ai pas, pas, pas dit mon opinion, man. J ai, j ai, tu ton attention, là. À quel moment on commence à calculer le premier jour de floraison? On est en première semaine de floraison. On est en deuxième semaine de floraison. Facile, facile de même. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « C'est quand qu on met ça en 12-12. » La raison qu'on... On, on, on, on ne peut pas dire ça. Euh, ben, l'autre réponse, l'autre choix de réponse que je crois sincèrement qui est la meilleure, c'est quand on voit le premier pistier, hein, quand on voit les premiers pistiers, voici le premier jour de floraison. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'il faut calculer le nombre de jours de floraison que le fournisseur nous a euh, indiqué, nous a suggéré. Il faut les regarder les trichomes à la fin de la floraison. Si euh, le fournisseur nous indique de 60 à 65 jours, à partir de la 60e journée avec un microscope, il faut regarder les trichomes. On sait que les trichomes sont blancs, laiteux, quand ils commencent à devenir euh, brun. Je dis brun là, mais c'est. Il y a un autre mot là. Euh, brun pâle, là, OK? Euh, je pense que c'est 25%, quand il y en a 25, 30% qui commence à être brun, même 20, 25%, hein, 1 sur 5 commence à être brun, c'est le moment de couper. Les pourcentages sont pas parfaits, là, je vais refaire mes devoirs, mais euh, les trichomes sont blancs, quand il commence à en avoir... Euh, un certain pourcentage, 20%, 25%, c'est plus précis que ça. Euh, je sais pas si ça, si ce sont les chiffres exacts, mais quand il y a des trichomes, on regarde avec le, le microscope. Quand il y en a 20% là euh, environ, faut faire nos revoir, nos revoir nos revoir, revoir les chiffres. Euh, il faut couper. C'est le moment de couper. Parce que si on attend trop longtemps, hein, parce qu'on veut plus de, de euh, on veut que les bottes soient plus gros. Euh, on veut qu'il y ait plus de, de trichomes, plus de THC, mais détrompez-vous, détrompez-vous euh, à partir du moment où il y a 50% de trichomes qui sont bruns, bruns-pâles. Euh, le cannabis se détériore en qualité, donc il faut faire vraiment attention là, de ne pas dépasser le moment là, où les trichomes ne sont pas euh, 80% blancs et 20% euh, bruns pâle le pourcentage est à vérifier, on est loin de là, on n'est pas rendu là du tout, du tout, euh, donc est-ce qu'on commence à calculer à, première, à partir de euh, la première, première journée, je suis fatigué les boys, euh, j'ai fumé aussi du orange gelato, euh, non non je suis vraiment fatigué, euh, j'ai fait la, pre la première shot de la vidéo, ça n'a pas arrêté, on va aller voir les plans tantôt, écoutez, est-ce que c'est à partir du premier jour qu'on est en 12, 12 ou à partir du premier jour qu'on voit les trichomes? Je pense vraiment que c'est à partir du premier jour qu'on voit les euh, pistilles, pas les trichomes, les pistilles, les petits poils. Euh, moi, j'ai commencé à donner euh, des nutriments pour la floraison une semaine avant euh, de voir les pistilles. J'ai donné... J'ai changé l'engrais, hein, parce qu'il faut faire quelques changements euh, dans l'engrais, quand on tourne ça en floraison. Euh, j'ai commencé à donner de l'engrais à floraison sept jours avant euh, que j'ai vu le premier piscine. J'ai commencé à donner de l'engrais deux jours avant que je tourne ça en 12-12. Donc, ça donnait peut-être neuf jours. 9 jours avant euh, que je vois le premier pistil, j'ai commencé à donner l'engrais en floraison. Vous savez, l'engrais que j'utilise, c'est Syco, Nutriments, C-Y-C-O. Hein, vous, vous pouvez vous procurer ces, ces euh, nutriments-là, euh, cet engrais-là, sur Indoor Green Canada. Il y a un lien en bas dans la description. Euh, 61% de rabais présentement sur le kit que j'utilise 61% de rabais plus que 50% de rabais écoute j'ai commencé à voir des tricônes sur les feuilles ok euh, sur mes gorillas ghettos numéro 2 et numéro 1 le numéro 2 c'est lui qui a eu en premier j'ai mis des photos sur mon instagram man incroyable incroyable euh... vous savez j'ai payé très cher mes graines de cannabis, hein? j'ai payé 17$ dollars chaque graine de cannabis hum... on met plus de chance euh, dans la balance, plus de chance euh, dans la loterie pour euh, avoir euh, une bonne génétique hein? on sait très bien là, que euh, avec une graine de cannabis qui ne donne pas une bonne génétique même si on a des bons instruments, bonne lumière, bons nutriments même si on a un master grower qui s'occupe de cette génétique là qui est pas bonne, mais ça va donner de la marde dorée, hein, on ne pourra pas transformer ça en 4A, hein, ça va être un produit médiocre haut de gamme, tu sais, ça ne fonctionnera pas, il faut absolument avoir une graine de cannabis qui nous donne une génétique 4A, à partir de là, si tu n'as pas la lumière, si tu n'as pas les nutriments, tu ne pourras pas atteindre le plein potentiel du 4A. Si tu pas un Master Grower, tu ne pourras pas atteindre le plein potentiel de ce 4A là. Euh, mais si tu as les nutriments, je le répète, si tu as les nutriments, si tu as la lumière, si tu as l'humidité, si tu as la chaleur, la, la température, tu un Master Grower, même si tu as toute la patente, si tu n'es pas chanceux dans ta graine de cannabis, si tu n'es pas chanceux dans ta génétique, t'es fait, t'es fourré, t'as aucune chance, bro. T'as aucune chance. En ce moment, je sais pas si c'est du 4A que je vais avoir. C'est peut-être du 4A, mais moi, je ne suis pas encore rendu euh, un master grower, donc je ne pourrais pas atteindre. Merde, bro! Bro, bro, bro, bro, bro, ça, c'est la pire chose qui peut avoir. De retour. Écoutez, euh, je ne suis pas un master grower. Ah. Si j'ai du 4A, je ne pourrais pas l'atteindre à son plein potentiel. Heureusement, avant de tourner. Avant de tourner mes plants en floraison, j'ai coupé des boutures. Euh, j'ai coupé des boutures et en, espérant, euh, en, en espérant avoir des racines, euh, ce qui va donner des euh, clones pour que le clone euh, existe, il faut des racines sinon c'est des boutures quand mes cocottes vont sortir de mes plantes de cannabis écoute ça, là. Écoute ça on, va, on va se parler là. real fuck man, real shit man ok, quand mon weed va être prête je vais savoir quel que j'aime puis celui que j'aime je vais pouvoir le reproduire puis j'ai fait des bébés puis celui que j'aime pas mais je vais tuer les bébés, les plantes de cannabis, ok? Parfait, je vois déjà le montage. Bon, on se calme. <rire> vous êtes pas, vous êtes pas. Ah oh, si vous êtes pas. On va regarder pareil cette vidéo-là, il a de l'air l'arrêt très bon. Euh, donc, les plantes de cannabis, quand ils vont être très petits, c'est terminé, on les élimine euh, parce que j'aimerais pas le cannabis. Donc, j'ai huit euh, plants plus deux petits. Euh, deux petits couches-couches que j'ai pris de la mère. Si vous voulez voir la mer du couche-couche, j'ai mis ça sur mon Patreon. Un dollar par mois. Si euh, le cannabis est bon, bien, il faut que ce soit du 4A. Et puis, si je le reproduis avec les bébés, ben je vais essayer de devenir un jour Master grower. Je vais m'améliorer en tant que, euh, en tant que cultivateur. Euh, et puis je vais essayer d'amener à son plein potentiel le 4A que je vais avoir euh, pas trouvé, que je vais avoir gagné, euh, que je vais avoir hérité. Euh, Donc, euh, c'est très important, là, euh, comme je vous dis, si mes plans de cannabis, c'est de la merde, peut-être que c'est de ma faute, peut-être que c'est de ma faute, mais au départ, si c'était de la merde, Écoute, le gros, il ne pas rien faire de plus, tu comprends-tu? Mais écoutez, on va être positif, on va être positif. J'ai quand même payé 17$ chaque graine de cannabis. Euh, Mes Gorilla, Skittles, celui qui est en civas, ben Rennes, qui pousse en sativa, euh, puis l'autre qui pousse en, en hybride Indica, ben euh, les deux ont l'air à donner des tricônes, ça déborde ses feuilles. Vraiment, ça a vraiment très bien, là, euh, mais encore là, est ce que je vais aimer le, le goût, hein, euh, est-ce que je vais aimer le buzz, donc, euh, je vais donner euh, un, un gros euh, shout-out à Gagne de Québec, à Gagne de Stoneham, euh, un gros shout-out aussi à Jean, euh, dans la région, là, euh, dans l'ouest du Québec. Donc euh, vraiment, merci à tout le monde. On est prêt, là, je pense, pour aller voir ça. Euh, on est en floraison. On est en floraison. Vu que j'ai commencé à donner de l'engrais euh, à partir là, du 48 heures avant le 12-12, euh, dans mes affaires, euh, on est rendu à la bientôt. On est rendu à la fin de la troisième semaine. Mais euh, réellement, réellement, si, on, si on, on, on, on calcule à partir du jour où j'ai sorti le premier pistil, on est rendu à la fin de la, de la de la de la de la de la deuxième semaine, exactement. À la fin de la deuxième semaine. Sauf que moi, je pense qu'on est rendu à la fin de la troisième semaine, exactement. Pour ceux qui s'intéressent, qui m'ont donné des conseils, ben finalement, juste euh, un gars. Euh, dans les produits psychonutriments que j'ai eus, j'ai... Il euh, y a un produit qu'il faut que j'achète séparément. C'est quand même assez dispendieux. Euh, je me l'ai procuré. Puis, c'est seulement pour une petite période de temps dans la floraison euh, je pense que c'est la semaine 5 6 7 8 ou 5 6 7 8 exactement il nous suggère de donner des nutriments pour 8 semaines donc après ces 8 semaines là il va avoir 3 semaines que je vais donner seulement de l'eau donc euh, ça va être de cette façon là que je vais euh, vider ma terre de nutriments et euh, ma plante aussi de cannabis aura plus de nutriments. Donc, euh, quand on fume du cannabis, ça ne va pas chauffer les lèvres. Euh, ça chauffe rarement les lèvres, là, mais dans le temps, là, euh, une fois par année, quand tu comme quand tu achetais du cannabis dans la rue, une fois par année, oh shit, man, le gars, il n'avait pas flosché ses, ses racines, flosché ses plantes, comprends hein? flocher c'est justement, là, euh, mettre beaucoup d'eau pour... Euh, Enlever les minéraux qui resteraient, les langrais qui resteraient dans la terre. Moi, c'est pas euh, « flocher que je vais faire. Il euh, y a un autre terme que je vais faire. Mais moi, je ne vais pas noyer euh, ma plante, là, mettre beaucoup, beaucoup d'eau pour que ça soit… Euh, c'est n'est pas ça que je fais, moi. Je, je mets de l'eau et puis pendant trois semaines, pendant trois semaines, la plante va se prendre. Les nutriments qui restent, elle s'arrangera comme elle veut, mon homme. Et puis, elle va « rusher à la fin, bro elle voir rush en esti, les feuilles là, vont changer de couleur j'imagine j'espère c'est quoi c'est la première fois de ma vie que je fais pousser à l'intérieur le gros on va voir ce que ça donne mais euh, mes deux gorillas geddos fuck man fuck man ça va être écœurant man c'est hot en esti j'espère j'espère le produit que j'ai acheté de c'est super sticky ou super sticky. puis ça fait en sorte que les cocottes vont être gommantes. Bro, man. Let's go, man. Let's go, let's go, man. Euh, imagine de la marbre collante. Mais non, mais non. Ça va être bon pareil. Je sais que ça va être bon. Vraiment. Vraiment là plus que tu ne peux même pas imaginer. Merci, Nico. fruité orange terreux, un petit peu épicé, euh, mais je le fume mon homme, je le fume, mais euh, c'est du 3A+, ok, 3A+, alright, 4A man, hein? c'est, hey, Broken Coast, il y a une coche là, il hein? y a une coche, euh, mais je sais que du 4A, là, ça peut être un petit peu large, 3A, c'est très très très large, mais euh, écoutez, je vous adore, on va aller voir ça de près, là. Euh, les plans là, euh, qui sont maintenant rendus à la fin de la troisième semaine de floraison. Non, pas du tout, pas du tout. À la fin de la deuxième, à la fin de la deuxième semaine, à la fin de la deuxième semaine de floraison. Et puis à partir du premier pistil, là, c'est à la fin de la première semaine. Ah, bro, je fou, suis oui, je sais plus. À la fin de la deuxième, puis à la fin de la troisième. Je sais plus. Beau. Fin de la deuxième, fin de la troisième. Fin de la deuxième, fin de la troisième. Le Canadien, vont bien, hein. Fin de la deuxième période, fin de la troisième période. Ok, c'est fini. Mais voilà mon petit coin de bonheur. Donc, euh, je vais aller voir euh, ça là, de plus près, les cocottes. Donc, euh, j'ai surélevé euh, des plans avec euh, des bacs de plastique pour qu'ils soient un petit peu plus à la même hauteur. Euh. Mais là, il y en a qui ont pris du mieux, il va falloir que je les enlève du bac de plastique. Mon euh, Zombies Gittles, euh, au milieu, en arrière, là, il boit 50% plus d'eau que les autres plants. Je donne euh, mes plants à des 2 litres d'eau quand je donne euh, de l'eau avec des nutriments ou seulement de l'eau. Toujours à 6,5. Le pH, toujours à 6,5. Si le pH descend à 6.4, 6.35, des fois je laisse là et euh, j'envoie ça. Je vais vous dire une, une vérité les boys, euh, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe, là, je ne devrais pas faire ça. Ça fait quelques fois là, quand même que je donne des nutriments à, à mes plants, que je vérifie le pH. Et... Euh, Écoutez, euh, c'est arrivé à l'occasion, que quand je donnais de l'eau, quand je donnais de l'eau, je ne parle pas de nutriments, quand je donnais de l'eau, euh, deux petites pincées, là, de pH down, et puis, euh, je vérifiais pas le pH de mon eau, parce qu'en général, c'est ça qu'il fallait que je donne. Tout le temps, deux pincées de pH down, dans mon 8 litres. C'était ma, ma formule, 8 litres d'eau je fais 4 plans une certaine journée et quatre autres plans une autre journée euh, les besoins sont différents il euh, y en a quatre qui suivent les quatre autres se suivent aussi comme je vous ai dit le zombie skills à la place de donner 2 litres je donne 3 litres et il le prend très bien donc euh, on va commencer ici ici il n'y a pas de tricôme encore dans mes cocottes quand même, euh, on va en avoir quelques-unes. celui ci là, j'essaie de voir l'identification. Je euh, sais même pas par cœur, je ne suis pas fier de moi. C'est le Purps numéro 2. Le Purps numéro 2. Celui-là, ici, c'est le Super Skunk White Widow. On sait que celui-là a tombé, euh, s'est fait tomber, s'est fait renverser par mon chat. Euh, J'avais sorti de ma chambre, là, ici, là. Et puis, le chat était rentré. Il avait tout, tout fucké mes affaires, man. Oh my god, j'étais sûr d'avoir perdu mes plans. Euh, rien de cassé, seulement renversé un petit peu de terre euh, sur le sol. Le White Widow avait mangé une volée. On sait que le White Widow euh, Super Skunk, qu'on voit ici, là, euh, c'est, euh, il est aussi euh, sorti de la noyade. Sorti de la noyade, c'était un plan qui a été vraiment euh, qui n'a pas été chanceux. Je l'ai vraiment euh, surarrosé. Dans le fond, ici, j'ai mes deux, mes deux plans là, euh, qui ont vraiment pris un petit peu d'ampleur. Mes deux couches-couches hein, que j'ai pris là, euh, de ma mère couche couches que je me suis fait donner par la gang de Stornham. Euh, J'ai déjà essayé ce couche-couche. Ouh -couche -couche -couche -couche là oh là, là, couche -couche, là Phénotype numéro 1. Ces deux sœurs ici, là, de, de la même mère. Donc, ça va goûter la même chose. Et ça va être très bon. Un petit goût de gazi. Dans le fond, mon, mon plus gros, mon plus large, euh, on pourrait dire un peu Sativa aussi. Euh, le Zombie Skittles de Ripper Seeds. Lui, quand on regarde de proche, là, les, euh, il y a un peu de tricônes. Et là, ici, le Gorillaz Gettles, numéro 2. Regardez ça, les tricons, j'ai de voir. Si on peut voir avec la caméra, sinon, il faut que vous allez voir sur Instagram. Ah, en tout cas, c'est pas évident, ici, il y a beaucoup de lumière en dessous, euh, au-dessus de ma tête. En c'est vraiment formidable. C'est vraiment très encourageant. Euh, moi, je trouve ça très, très, très encourageant. Et ça ci c'est le Gorilla's Ghettos numéro 1. Gorilla's Ghettos numéro 2. Zombie's Giddles. Coucher Kosh, Couch. Super Skunk White Widow. Perps. Perps boba couche cbd boba cbd tout le monde a des petites cocottes vraiment hâte de, de voir ce que ça donne euh, pour ce qui est de l'humidité euh, écoutez ça bouge un peu ça bouge un peu mais il y a beaucoup d'humidité euh, c'est comme ça et puis, la température, euh, ça bouge. faut pas que ça bouge plus que 6 degrés la nuit et le jour. C'est très important. faut pas qu'il y ait un trop gros jeu. Si vous ne mettez pas de chauffage puis qu'il y a une grosse baisse de, de froid, le lendemain, s'il fait très chaud, 6 degrés, ça va les déranger. Hein? J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on dérange les plants, euh, si ça nous prend deux jours et demi à réaliser qu'il y a un problème, et puis qu'on le règle, ben ça prend un autre deux jours et demi avant que ça revienne. Donc, s'il y a un 6 degrés de différence, je ne sais pas comment ça va les déranger, mais s'il y a un 6 degrés de différence euh, dans un 24 heures, d'après moi, vous allez perdre un autre 3 jours de, de, de floraison. Toujours des, quand il y a des problèmes, c'est toujours des, des retards, ça retarde, ça retarde. Donc, euh, pour ce qui est de la température, là, ça bouge beaucoup euh, entre 22 et 24. Donc, euh, j'imagine que c'est bien. Euh, je sais qu'à la fin de ma floraison, on va essayer de baisser la température pour euh, qu'il y ait un peu de couleur dans les fleurs, dans les feuilles, dans les feuilles. Euh, dans les feuilles ou dans les buds? Dans les feuilles, dans les feuilles. Les BUDS, c'est la génétique. Si euh, vous avez du M39, vous ne pourrez pas avoir euh, du M39 avec euh, du mauve dedans. OK. Je vous laisse là-dessus. Comme je vous dis, c'est quand même très encourageant. Ça ici, on a de la qualité, mais c'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Il n'y a pas de quantité ici là, dans ce gorios Gittles numéro 2. Donc, peut-être que ça va donner des super grosses cocottes et puis finalement euh, les autres ici, peut-être ça va être des cocottes miniatures on verra toujours sur ma super ma super spider farmer 4000 vraiment merci beaucoup là, qui m'a été offert par spider farmer donc euh, je vous la suggère, encore une fois c'est pas terminé on va voir ce que ça va donner le résultat final mais jusqu'à présent la SF 4000 de Spider Farmer qui est présentement à 100% d'intensité. J'ai monté ça à 100%. Euh... Écoutez, j'ai parlé à deux, euh, deux Master Grower et puis je vais vous dire la vérité. Euh, au cours de ma grow, j'ai parlé à un Master Grower en particulier. Euh, par la suite, j'ai parlé à un deuxième Master Grower. Et présentement, je, je, je, je vous le dis, je, ils le savent, je leur ai dit aux deux, il y a des petites choses, que je, je, parce que les deux master Grower ne font pas la même chose. Les deux master growers ne font pas exactement la même chose, donc il euh, faut, faut que j'en prenne puis j'en laisse. Hein? Donc, j'y mets ma petite touche personnelle. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, on se laisse là-dessus. Winman, à la prochaine.